Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis dans un appartement à dimension patrimoniale de par son emplacement à Lyon bien évidemment. Pourquoi je vous parle de cela eh bien, C'est parce que alors vous qui m'écoutez, vous recherchez peut-être plutôt la rentabilité. Cette chaîne, alors le site internet s'appelle Investir à Lyon. On parle d'investissement locatif et comme, comme dans tout investissement, on cherche, et c'est bien normal, la, la, la rentabilité la plus avantageuse, euh, la rentabilité après impôt notamment, avec ta stratégie par exemple du meublé qui peut vous aider à, à repousser euh, l'impôt dans les années. En tout cas, euh, il peut y avoir une autre, une autre stratégie qui peut consister à avoir, non pas comme critère premier, la rentabilité d'un bien, mais sa dimension patrimonial, sa valorisation sur le long terme, son aspect, euh, j'allais dire, de, de, de sécurité, voilà, quelque chose qui va, qui va conserver de la valeur. Alors, je pense à Paris, évidemment, où le marché ne cesse de monter, c'est une capitale mondiale et euh, les investisseurs internationaux l'ont bien compris, c'est une des quatre villes les plus chères du monde, je crois, avec euh, Londres, Genève et New York. Et en tout cas, les, les, les prix continuent de monter, donc c'est une ville qui a été identifiée mondialement, en France, comme euh, eh bien, une, une ville qui, sur le long terme, va continuer à monter. Voilà, donc ça, ce n'est pas là où vous allez avoir les rentabilités les meilleures avec des stratégies classiques, mais ce sont des, des biens que, d'ailleurs, les investisseurs s'arrachent. Certains types d'investisseurs qui ont comme critère premier la, euh, la dimension patrimoniale. Et je rajoute que ces biens également peuvent un jour avoir une valeur d'usage c'est-à-dire que ça peut servir de toi alors, soit à, à l'investisseur lui-même, soit à sa, ses proches, à sa progéniture. C'est aussi une, une autre dimension qui va rapporter un peu de sécurité à ce genre de biens. Et l'immobilier peut être une valeur refuge, notamment pour les personnes bah, qui disposent de, de liquidités, de capitaux et qui veulent euh, en quelque sorte les mettre à l'abri. Et c'est dans la pierre où on va légitimement se réfugier et pas n'importe où, on va choisir les villes à fort potentiel. Alors, il trouve qu'à Lyon, la ville a moins de rayonnement mondial. Et encore, il, il se trouve qu'il y a des fonds d'investissement internationaux qui se positionnent sur des biens, euh, sur la presqu'île, sur, sur le centre-ville, sur les immeubles également. C'est pour ça que c'est difficile de, de, de chercher des biens, sur des, de trouver des biens sur des, sur des immeubles. En tout cas, c'est signe que la ville de Lyon, en France, a été également repérée comme une des villes les plus porteuses sur le long terme et a des biens patrimoniaux. Et je me trouve ici encore dans, une, dans un arrondissement qui s'appelle « Mon plaisir ». C'est un quartier qui est très coté, qui est, qui est montant. Euh, vous avez, pour vous décrire, euh, par exemple, la, alors on ne va pas la voir, mais il y a la place Ambroise-Courtois, qui se trouve euh, bah, de l'autre côté de, de Césarbe, au demeurant. Vous voyez un quartier très calme, euh, une, rue, euh, euh, une rue à sens unique, euh, un étage élevé, euh, des, un potentiel d'amélioration, je vous en parlais dans un instant, et donc un, un métro, un métro qui est à, à 500 mètres, et puis. Euh, une, une, une place pour le coup qui rayonne de manière internationale puisque c'est là où est la maison des Frères Lumière où il y a la rue du premier film c'est là où a été tourné bah, le premier film comme son nom l'indique et donc c'est une place que beaucoup de Lyonnais adorent c'est un quartier qui est très coté et que même des investisseurs peuvent rechercher de par cette espèce d'aura après c'est des choses un peu irrationnelles, émotionnelles mais bah, ça participe mine de rien j'allais dire au, au, au prix à la dimension euh, patrimoniale il y a tous les petits commerces de proximité il y a... Euh, il y a un marché vespéral, il y a. Euh, enfin voilà, et puis c'est très agréable en fait de donc c'est assez indescriptible, mais euh, c'est agréable, donc c'est coté. Et puis vous avez ici, toujours dans ces adresses euh, plutôt sympathiques, dans ces quartiers cotés et dans ces appartements euh, volumineux, ici on est dans un T4 avec des travaux comme vous le voyez, vous avez en plus de cette dimension patrimoniale et de cet emplacement, une, une, une, une, une possibilité de rajouter de la valeur au bien par des travaux, des travaux assez simples. Ici, par exemple, je me trouve dans le salon et on va abattre cette cloison euh, qui est non porteuse, bien évidemment, euh, afin d'avoir un volume euh, hors norme et ainsi eh bien euh, avoir un appartement qui va prendre de la valeur. Euh, cette cloison, je me trouve aussi euh, derrière moi nouveau, euh, je vais aller dans la pièce, eh bien, elle peut être abattue, qui va également contribuer à donner de la valeur à l'appartement euh, intrinsèquement, j'allais dire, euh, puisque vous allez vous retrouver dans ce lien qui est un T4, eh bien, vous allez vous retrouver qu'un T3. Et paradoxalement, alors ça, c'est l'agence qui a servi d'intermédiaire pour vendre cet appartement qui nous l'a expliqué. C'est assez contre-intuitif. En tout cas, moi, ce n'était pas comme ça que je raisonnais. Et l'investisseur qui investit par mon bien dans ce bien non plus. C'est-à-dire que je pensais que créer une pièce de vie supplémentaire ou en conserver une allait donner de la valeur. Et eh bien, c'est l'inverse. Parfois, il vaut mieux décloisonner. Donc, faire tomber cette cloison, par exemple, pour avoir une pièce de vie très grande où les enfants peuvent jouer et on peut avoir un volume très grand. Et puis faire de même également avec cette cloison dont je vous parlais, qui est non porteuse, qui peut être abattue tout comme celle-ci. Et là, vous allez vous retrouver avec une pièce de vie qui sera ouverte sur la cuisine et qui va représenter un volume entre 35 et 40 mètres carrés. Donc vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel, avec une luminosité du coup, des volumes. Et puis quelque chose bah voilà, qui, est, qui est juste hors norme et qui va donner beaucoup de, beaucoup de valeur. Et puis je termine la visite avec pardon, les, deux, les deux chambres dont vous aurez un... Un T3. Bref, tout ça pour vous dire que si vous qui m'écoutez vous recherchez également un bien à dimension patrimoniale, eh bien la ville de Lyon peut tout à fait euh, bah, remplir ce critère indéniablement. Et si vous avez, euh, bah, il suffit de faire quelques recherches, de regarder euh, l'évolution des prix sur ces, euh, sur ces 5, 10, 15, 20 dernières années, bah, vous pourrez voir que les prix continuent à monter de manière stable, de manière assez euh, régulière. Et c'est en cela que... Vous avez aussi des, des projections. Alors, ben, les projections euh, valent ce qu'elles valent et euh, ne sont pas des garanties. J'arrive n'arrive pas à vous montrer la deuxième chambre, mais il y en a une derrière cette porte qui, qui s'est fermée. Vous avez donc euh, toutes les potentialités, même si rien n'est jamais garanti. Et vous avez toutes les chances de votre côté pour que un bien à dimension patrimoniale puisse se trouver dans une ville comme Lyon euh, et puisse comme ça, continuer à conserver sa valeur puisqu'on est ici sur un marché de pénurie. L'offre est extrêmement rare, j'ai des collègues qui, depuis 10 ans, n'ont jamais eu aussi peu de stock, aussi peu de biens à vendre, donc eux, leur quotidien, c'est de trouver des biens à vendre, et bien, ça, c'est le signe que la pression acheteuse, elle est très grande, la pression locative, elle est aussi très grande, et donc c'est en cela que ça peut être aussi une stratégie de, de mixer les investissements et d'avoir un bien à dimension patrimoniale qui sera, je le précise, moins rentable du coup, puisque le prix d'achat sera déjà élevé, mais qu'il va continuer à se valoriser, voilà. Voilà pour le propos de cette vidéo du jour. Alors si, euh, si vous qui m'écoutez, vous, vous, vous souhaitez jeter votre dévolu sur Lyon, puisque ça vous plaît, vous euh, avez déjà ce projet depuis plusieurs années, mais que vous n'êtes pas sur place, ou vous n'avez pas le temps, vous avez des heures qui vous empêchent de, de trouver les biens, et ils partent euh, dans la journée, hein, je précise qu'un bien comme celui-ci se vend euh, voilà, dans 24 heures sans, sans négociation ou, ou quasi aucune. Eh bien, mes services de chasseurs d'appartements peuvent aussi répondre à votre, à votre besoin, je pense. Auquel cas, je vous propose un lien. Il y a un lien cliquable ci-dessous qui consiste en un questionnaire avec une dizaine de questions qui m'aide à préciser votre projet, à voir s'il est en adéquation avec la ville, qui a un prix au mètre carré, encore une fois, assez élevé enfin, en conséquence et euh, bah, qui me permettent de voir vos critères pour savoir dans quelle mesure je peux y répondre. Mais pour euh, chercher et trouver des biens de manière assez régulière, c'est mon métier, donc je fais ça tous les jours d'être en recherche et collé au marché, je peux aussi, aussi tomber sur des biens à dimension patrimoniale dans des quartiers tout à fait euh, cotés comme celui où on se trouve aujourd'hui de mon plaisir dans le 8e arrondissement. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner euh, à la chaîne euh, pour, les, pour les prochains pour les prochaines vidéos, la vidéo après travaux, et pour voir également bah, ce genre d'appartement qui, lui, bah, pour le coup, euh, a le curseur placé euh, plutôt pas mal entre la dimension patrimoniale et le rendement, puisque grâce à la stratégie de la colocation, on va avoir des rendements qui vont euh, couvrir le remboursement des mensualités. Ça, ce sont des cas euh, euh, rares, hein. ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire ça, mais on peut ou en tout cas tendre vers l'autofinancement avec un bien qui va se valoriser sur le long terme, de par ses travaux de rénovation et donc par son emplacement premium. Voilà. A très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.